Les technologies de l'information et de la communication qui se développent depuis 40 ans peut-être même plus hein, se sont hypertrophiées d'une certaine façon leur impact sur la vie de tous les jours est de plus en plus important les relations sociales sont toutes médiatisées par ces outils numériques hein, que ce soit les échanges les courriels que l'on reçoit les journaux que l'on lit et éventuellement même on parle du métaverse, hein, cet univers euh, second sur lequel nous passerions une grande partie de euh, notre journée. Et quel effet ça a C'est que les notions qui font la trame du tissu social, le lien entre les hommes, se transforment avec le numérique. Prenons deux exemples. L'amitié, c'est une notion extrêmement ancienne hein, qui vient euh, des Grecs, hein, Aristote dans à Comac, consacre deux livres sur dix à l'amitié. Pour lui, c'est essentiel à établir le lien entre les hommes. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont amis, mais ça veut dire que cette relation particulière entre quelques hommes va ensuite avoir une incidence très grande sur l'ensemble de la société. Ben Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous avons une nouvelle forme d'amitié. S'agit-il de la même chose que l'amitié au temps euh, d'Aristote hein, ou, ou d'Épithète on en doute, bien sûr. C'est une amitié différente. Et en même temps, cette amitié est le produit d'une relation d'affinité particulière entre euh, des individus. Cette amitié est différente. On pourrait se dire, oui, mais subsiste l'ancienne amitié. Oui, mais l'ancienne amitié se transforme. Parce que si vous avez des nouvelles de vos amis sur les réseaux sociaux, vous ne prenez plus la peine de leur téléphoner ou de leur écrire. Et bien ce sont toutes ces, ces transformations de la société qui sont essentielles. Alors, j'ai pris l'amitié, je vais prendre un deuxième exemple la réputation. On se souvient tous de la chanson de Georges Brassens, la mauvaise réputation au village hein, qui faisait qu'une personne, parce qu'elle ne faisait pas comme les autres, euh, pouvait être suspectée de tout un tas de maux. Aujourd'hui, on est capable, avec les algorithmes, et c'est ce que euh, font euh, les Chinois, euh, d'agréer réger toutes les petites infractions que vous commettez, au contraire les bonnes actions, la conformité de votre comportement aux règles de la société et établir un score de réputation. Alors est-ce la même chose, ce score de la réputation, que la mauvaise réputation de Brassens Je vous laisse bien sûr la réponse, mais en tout cas je crois qu'une réflexion sur cette transformation de ces notions qui font le ciment social me semble essentielle pour savoir comment se comporter dans le monde qui vient. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Est-ce que, avec euh, les flux de données dans hein, lesquels euh, nous sommes un peu perdus, euh, nous perdons une forme de liberté Alors a priori non, bien sûr. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que on parle de, de servitude virtuelle, parce qu'il n'y a pas de contrainte matérielle qui s'impose à vous. Hein. Vous avez l'impression de pouvoir choisir, mais ce choix, vous le faites de façon de moins en moins éclairée. Parce que vos facultés cognitives sont perdues. Vous êtes noyé dans l'immensité de l'influx d'informations. Et c'est d'autant plus pernicieux que certains acteurs qui possèdent des outils de traitement de l'information vous proposent de vous guider. Ils vous chaperonnent dans ce monde et ils le font avec certainement des intentions qui sont pas les meilleures du monde. Leur économie se fond justement hein, sur euh, vos euh, capacités euh, d'achat hein, et, et pour ça bien sûr, hein, ils vont euh, vous éconduire et puis il n'y a pas simplement des commerçants, il y a aussi des euh, euh, partis politiques hein, euh, toutes sortes euh, d'organisations qui ont besoin de vous et qui ont besoin de votre regard, qui se reminèrent euh, avec euh, ce que vous êtes et bien sûr c'est ça la nouvelle réalité du monde dans lequel on vit qui me semble important de dévoiler, de comprendre pour essayer de reprendre pied, hein, c'est-à-dire de pas simplement hein, se euh, faire abuser, mais euh, de décider par nous-mêmes. La liberté, c'est ça. La liberté, hein, c'est euh, non pas de faire ce qu'on veut quand on veut, mais euh, la liberté, c'est de pouvoir définir ses propres règles. Pour définir ses propres règles de comportement, eh bien, il faut comprendre euh, la réalité qui nous entoure. Depuis quelques années, 4-5 ans, euh, conscient euh, de la transformation du monde qu'opère euh, le numérique, Beaucoup ont pensé qu'il fallait réglementer, on parle d'encadrer l'intelligence artificielle, d'imposer des normes. Et pour cela, des comités de tous ordres se sont réunis qui se prétendent d'éthique. Alors d'abord, est-ce qu'il peut y avoir un comité d'éthique C'est une question ouverte. Mais surtout, lorsqu'on regarde l'activité de ces comités, ils ont produit des rapports avec un certain nombre de réglementation hein, de euh, euh, normes qu'ils essayent euh, d'imposer. Et bien sûr, euh, je crois qu'il y a une confusion qui se fait jour entre euh, ce qui est la règle qu'ils imposent, la norme, qui euh, ne relève euh, pas vraiment euh, de la loi non plus, hein, puisque la loi, c'est le, le Parlement, ce sont les représentants du peuple. Non, ce, sont, ce sont des règles, mais surtout, hein, on nous explique que ces règles sont d'ordre éthique. L'éthique, c'est une, une réflexion euh, de l'individu sur son comportement, sur sa responsabilité. Donc ça doit être personnel, ça ne peut pas être imposé comme ça euh, de euh, l'extérieur. Puis d'autre part, quand on regarde vraiment ce à quoi correspondent ces règles, beaucoup s'inspirent des euh, principes de la bioéthique. Or, euh, ce qui je crois est important, c'est de rappeler que ceux-ci ont été euh, euh, émis à une époque particulière. Hein. Ils sont issus hein, d'une très grande tradition, d'une grande réflexion. On pense au serment d'Hippocrate, par exemple, et puis ils ont été enrichis, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale et le constat des atrocités qui avaient été commises euh, dans les camps nazis. Mais c'est dans un contexte particulier, celui du sien et euh, du soin, pardon, et du rapport particulier qui existe entre le médicament et euh, le euh, patient or dans le cas du numérique nous sommes dans un contexte extrêmement différent et donc les concepts qui a été introduits euh, euh, par euh, les euh, spécialistes euh, qui ont euh, conçu l'éthique de la bioéthique ne sont plus vraiment pertinents en ces concepts hein, ils sont au nombre de trois hein, c'est l'autonomie de la personne euh, la bienfaisance et euh, euh, la justice alors si on prend l'autonomie de la personne euh, ça veut dire que euh, lorsque subit un euh, traitement lorsque euh, on est impliqué dans une expérimentation, il faut que l'on puisse décider et il faut être éclairé. C'est ce qu'on appelle hein, le euh, consentement éclairé hein, de la personne. Or, dans le cas du numérique, bien sûr, celui-ci n'est plus vraiment pertinent. Parce que euh, euh, si nous lisons hein, les conditions générales d'utilisation des euh, logiciels, celles-ci sont écrites en tout petit et elles ne nous éclairent en rien. Et de toute façon, nous ne sommes pas libres euh, de pouvoir euh, les signer. puisqu'une fois que nous avons acheté, si nous ne les signons pas, nous ne pouvons pas utiliser le matériel que nous avons acheté. Puis ensuite, si on en vient au deuxième euh, euh, prérequis, hein, euh, deuxième principe, hein, qui est celui de... De la bienfaisance, bien sûr. Hein, il faut qu'un traitement puisse être bienfaisant et que les euh, euh, effets indésirables possibles soient inférieurs au bénéfice qu'en tire chaque patient. Et on ne peut pas, hein, sous prétexte qu'on va expérimenter un traitement sur un patient pour le bien des autres, euh, le faire. Eh bien... Ça, euh, dans le cas du numérique, n'a pas grand sens hein, parce que on n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui est bienfaisant. Par exemple, les réseaux sociaux, au départ, hein, mettre en relation euh, des euh, amis, ça semblait extrêmement positif, et puis on s'est rendu compte euh, une dizaine d'après, après, après euh, d'années après, les effets prédateurs que cela pouvait avoir euh, sur la société. Hein, quant, euh, quant à la justice, bien sûr, hein, on n'est pas certain, bien sûr, que euh, euh, la euh, répartition, hein, euh, la euh, l'accès équitable hein, au numérique soit toujours juste, hein, il peut avoir d'autres fonctions. Donc vous voyez, ces notions-là hein, sont transposées au numérique, alors qu'elles ne semblent pas pertinentes, et c'est ça que j'ai voulu essayer de montrer euh, dans ce livre. Je voudrais euh, évoquer le titre de cet ouvrage, Servitude virtuelle, qui bien sûr fait écho à la servitude volontaire, au discours de la saint servitude volontaire d'Étienne de la, de la Boétie. Alors, euh, pourquoi euh, servitude virtuelle Parce que vous vous souvenez, hein, chez Étienne de la Boétie, hein, nous avons l'idée que les cachots, les chaînes, hein, tous ces euh, outils vraiment euh, matériels hein, et qui nous tenaient en servitude, Étienne de la Boétie, tout cela euh, euh, ne vaut rien parce que qu'un peuple qui serait... Euh, euh, mu par une volonté, serait capable de s'affranchir euh, de, ces, de ces chaînes. Et ce qui me semble intéressant, c'est en écho bien sûr à cela, de dire qu'aujourd'hui, oui, nous sommes tenus en servitude. Cette servitude, elle n'est pas matérielle, elle est virtuelle, c'est le premier aspect. Et euh, euh, le deuxième aspect, c'est que pour être virtuelle, elle n'en est pas moins réelle, autant que pouvaient l'être les chaînes. Et puis en même temps, le discours euh, euh, d'espérance hein, que tient Étienne de la Boétie, je voudrais le tenir aujourd'hui. C'est-à-dire, certes, hum, c'est... Euh, servitudes pour être réelles, comme je viens de le dire, euh, euh, ne sont pas euh, néanmoins euh, euh, euh, fatales, hein, et nous pouvons nous affranchir hein, de ces nouvelles chaînes virtuelles qui existent aujourd'hui.